C'est la période de la période des questions le chef de l'opposition de Sa Majesté. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Énergie. Hier, la Première ministre a parlé des, de la fuite des documents. Je cite, « Ce ne sont pas les documents desquels nous avons basé notre plan. Si c'est le cas, est-ce que le ministre va dévoiler leurs documents sur lesquels ils ont travaillé Les gens méritent de savoir si, oui ou non, ils vont dévoiler ce document. » Merci, Monsieur le Président. Le plan a été présenté. À l'Assemblée, jeudi dernier, Monsieur le Président, et le chef de l'opposition l'a déjà dit, il a dit qu'il allait voter contre. Il voulait s'assurer que les familles et les petites entreprises et les, et les exploitations agri agricoles allaient avoir une diminution de 25 Il a dit qu'il il allait voter contre le fait de donner les familles rurales et du Nord 40 à 50 de réduction. On, notre plan équitable va apporter cet allègement aux familles pour les petites entreprises et pour les exploitations agricoles une fois que nous allons adopter cette, ce projet de loi cela fait 76 jours depuis qu'ils ont dit qu'ils auraient des idées sur la façon de, de faire quelque chose ils n'ont rien accompli depuis ces 76 jours nous avons présenté un plan qui va fonctionner pour toutes les familles dans la province monsieur le président et nous avons hâte de faire adopter ce projet de loi à la chambre Monsieur le Président, encore une fois, je m'adresse au ministre de l'énergie. Ma question portait sur le document, le document du cabinet libéral qui nous dit que les taux euh, d'hydroélectricité vont monter en flèche. Nous avons eu une réponse qui a qui n'est pas pertinente à la question. Je vais reposer la question. La première ministre nous dit que le document était désuet, que leur plan s'est basé sur un autre document. C'est un document récent qui affirme que les, leur plan va faire augmenter les taux en flèche. Je vais vous donner une autre occasion. Si ce n'était pas récent, si ce n'était pas le plan... Donc, commencer, je demande à l'autre partie d'arrêter. S'il vous plaît, Monsieur le Président, ce document n'est pas ce, ce, celui sur lequel il s'est passé. Est-ce que le ministre va dévoiler les tableaux qui vont nous prouver que ce n'est pas le cas? Les gens méritent de le savoir. Allez-vous dévoiler ce document, oui ou non? le ministre de la Réconciliation autochtone et le député des Topicaux nord à l'ordre, s'il vous plaît. Monsieur le, Président, Monsieur le Président, le plan de 2013 décrit nos consultations avec les experts énergétiques et nos consultations nous montraient les prix. Mais ce que nous avons accompli, Monsieur le Président, c'est que nous avons été chercher des coûts du système, le 3,5 millions de dollars, la renégociation de l'entente Samsung, l'annulation du LRT2 qui a retiré des milliards de dollars du système. Alors, M. le Président, lorsque vous examinez le plan à long terme de l'énergie, nous avons diminué ces chiffres de façon significative. Ce plan que nous avons présenté, Monsieur le Président, et que nous voulons faire adopter à la Chambre, nous voulons adopter ce projet de loi car nous allons offrir une réduction de 25 en moyenne sur toutes les factures d'hydroélectricité pour les familles, les petites entreprises et les exploitations agricoles. 76 jours, le parti d'en face n'a rien à faire. Cela vous prouve qu'ils n'ont aucun projet pour l'avenir. Donc, dernière question supplémentaire. Monsieur le Président, encore une fois, je m'adresse au ministre de l'Énergie. Le ministre de l'Énergie a cité un plan de 2013 à long terme. Je parle d'un document du cabinet libéral de 2017. Parlons de ce que vous dites maintenant. Et maintenant, le cabinet libéral a un tableau qui nous montre que les taux d'hydroélectricité vont monter en flèche. Et, et, et je sais qu'ils sont en mode de contrôle, car il y a un déla délateur qui a exposé le gouvernement. Chaque fois qu'il s'occupe de l'hydroélectricité, il euh, empire la situation. Une troisième fois, au ministre de l'Énergie, si euh, ce tableau n'est pas bon, si les taux, des, les factures d'hydroélectricité ne vont pas augmenter, soyez juste envers les Ontariens et euh, offrez-nous le nouveau tableau pour euh, le prouver. Est-ce que vous aurez cette divulgation? Oui ou non? Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. Merci. Monsieur le ministre, merci, monsieur le président, bien sûr. Comme on l'a fait avec le plan de 2010 et le plan à long terme de 2013, nous allons présenter le plan énergétique à long terme et qui, va pro, qui va nous montrer nos projections de l'avenir. Et vous savez... 25% pour... il y aura une réduction de 25% comparée à l'année dernière. Et c'est grâce à ce gouvernement, Monsieur le Président, nous présentons un plan qui va s'assurer que nous aidions toutes les familles, les entreprises agricoles et les petites entreprises. Donc la dernière fois qu'ils en ont entendu, j'en ai entendu parler, ils ont blagué qu'on c'était un développement de politique. Je sais qu'ils vont essayer de manœuvrer quelque chose dans cette semaine magique de novembre. Nous, on s'assure que 40 à 5 va être diminué pour 800 000 familles, alors que nous nous assurons d'aider les personnes des régions rurales. Il y aura 25 pour les familles et 500 000 petites entreprises et exploitations agricoles. Nouvelle question, le chef de l'opposition. Monsieur le Président, ma question s'adresse au ministre de l'Énergie. En se basant sur le document qui a connu une fuite, qui nous prouve que les taux d'hydroélectricité vont monter en flèche. Je veux poser une question directement au ministre de l'Énergie. Quels seront les taux d'hydroélectricité en 2022? Selon les documents, on dit qu'il y aura une montée vertigineuse. Veuillez corriger ce qui en est et quelles sont les augmentations qu'on verra en 2022? Merci, Monsieur le Président. Encore une fois, nous avons parlé de ce que nous allons faire à court terme, c'est-à-dire d'amener une diminution de 25 Je sais, Monsieur le Président, lorsqu'il est question du... Je vais oui, terminer, merci. Donc, à moyen terme, au cours des quatre prochaines années, nos taux et nos taux, nous serons au ton d'inflation et le plan énergétique à long terme va nous montrer la projection. Mais d'ici 2022, j'espère qu'il qu y aura quelque chose qui ressemblera à un plan, car je pense que cela leur prendra autant de temps. Question supplémentaire. Monsieur le Président, encore, au ministre de l'Énergie, il a fait une remarque révélatrice. Il dit qu'on se... Ils disent qu'ils se concentrent sur le court terme. Qu'est-ce qui se passe l'année prochaine C'est une élection, et c'est ce qui coûte les Ontario. Ils en arrivent avec des petits cadeaux, des petits jeux pour bien jouer leurs cartes, et l'Ontario finit par payer davantage chaque fois qu'ils se préoccupent des élections et pas les coûts à long terme pour les Ontariens. Les Ontariens finissent par en payer davantage. Monsieur le Président, selon ce document libéral, d'ici 2024, les taux vont avoir, être un taux record. Monsieur le Président, ma question s'adresse au ministre de l'Énergie. On dit qu'on aura un taux record en 2024. Est-ce juste 2024? Ce, selon le document, on dit que ce sera un taux record. Alors, dites-nous autrement. Monsieur le ministre. Ce n'est pas juste. Le plan à long terme 2017 est encore en cours. Nous travaillons encore dessus. Nous assurons de retirer des coûts du système. Et je sais que le parti d'en face a de la difficulté à comprendre quoi que ce soit à propos de l'électricité, car ils n'ont même pas de plan. Ils ont commencé à parler d'un pal à quinquennal, à cinq points plutôt. Le député de Huron-Bruce... Terminé, s'il vous plaît. Et ensuite, un plan à zéro point. Je sais que les Ontariens euh, en ont, ne peuvent pas attendre leur week-end magique en novembre. Nous, on a hâte de d'adopter ce projet de loi pour diminuer les taux de 25 Nous allons avoir un programme d'amélioration. Nous avons une réduction sur les réserves des Autochtones. Toutes ces mesures aident les familles. Le parti d'en face n'a rien. Dernière question supplémentaire. Monsieur le Président, encore une fois, je m'adresse au ministre de l'Énergie. Ce document libéral nous montre que les taux d'hydroélectricité vont monter en flèche et c'est décevant. De nombreux Ontariens avaient des espoirs et que peut-être qu'on aurait vu... Euh, un, un taux fixe des salaires des exécutifs et qu'on euh, n'aurait pas pu recueillir des millions de dollars des contrats. C'était une mauvaise politique. Peut-être qu'il se serait excusé auprès des Ontariens. Au lieu de cela, nous avons euh, une stratégie électorale. Comme le ministre de l'Énergie, c'est une question de court terme. Moi, je suis préoccupé du long terme. Moi, je suis préoccupé du fait que les taux d'électricité vont continuer à monter. Euh, 2022-2024, il y a des hausses dans votre document. 2028, il y aura une augmentation de 10 Monsieur le Président. Les Canadiens ne peuvent pas se le permettre. Quand est-ce qu'on va faire face aux problèmes structurels de l'électricité? Quand est-ce que les libéraux vont s'occuper de leurs problèmes? Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Thank you. Merci, M. Le, le Président. Les changements structurels sont effectués en ce moment euh, avec le renouvellement et la réforme du marché. Dans notre capacité, nous avons déjà deux étapes de plus euh, lorsqu'il est question euh, du dossier d'hydroélectricité. Nous avons déjà des plans pour diminuer les euh, taux d'électricité, une diminution de 25 à court terme et à moyen terme est quelque chose que les familles dans cette province souhaitent. Et nous allons... L'offrir une diminution de 40 à 50 pour les familles dans les régions rurales et du Nord. Et c'est quelque chose dont ils ont besoin à court terme et à moyen terme. Et nous allons le mettre en œuvre. Et lorsqu'il est question du long terme, la seule chose qui est à long terme, c'est que nous sommes à 76 jours sans, sans que les conservateurs aient ajouté aucune idée. Nous avons un plan à long terme. Énergétique de 2017 et nous allons continuer à nous occuper de cet enjeu. Le, la question à la, au chef du de, de, de, de troisième parti. Le premier ministre essaie de vendre quelque chose qui représente les au public et alors que nous savons que ces taux vont augmenter en flèche, mais elle se vante de ce plan et depuis, elle n'a pas une seule fois mentionné ce fait. Pourquoi essaie-t-elle de cacher les coûts réels de son plan? Savez-vous, on veut un Ontario où tout le monde a la même chance, où il y a une situation équilibrée pour tous. Et quand vous vous en faites pour votre facture d'électricité, vous ne pouvez pas penser à autre chose pour euh, améliorer votre vie. Alors c'est pourquoi nous réduisons les taux d'électricité de 25%. Notre plan va fournir beaucoup de soulagement à ces gens-là. Monsieur le Président, nous, nous avons eu un plan et le NPD nous l'a fourni. Je suis donc heureuse de voir qu'il commence à exé exé exécuter ce plan, car il faudrait que le gouvernement fédéral paie une partie des prix et maintenant, euh, il est possible que le député de bramley gordon sera élu à premier ministre. Alors, je pense que vous êtes prête à voter pour M. Singh, alors, mais qu'il savait qu'elle aurait bien voulu les voir au pouvoir. Ce n'est pas ainsi qu'elle qu fait, mais le gouvernement parle d'un document qui est complètement périmé. Le ministre emploie ce langage. Mais c'est la même chose que lorsqu'on a parlé du euh, central de gaz qui ne coûtera que 4 millions de dollars où personne n'essaie d'acheter qui que ce soit dans les élections partielles de Sudbury. Alors, c'est d'un scandale à l'autre qui passe chez les libéraux. C'est le cycle du scandale chez eux. Il faut être franc avec les Ontariens concernant les coûts réels de ces emprunts que les gens ne peuvent se permettre. Je suis très heureux de parler de notre plan d'électricité équitable qui va nous valoir une réduction de 25% pour aider 500 euh, de, de ces petites exploitations agricoles, etc. C'est pourquoi on veut absolument faire adopter ce projet de loi. Nous allons ainsi aider 800 000 euh, familles d'exploitation euh, agricoles à travers la province. Mais eux, ils vont voter contre. Euh, ce sera un soulagement pourtant à court et à moyen terme pour les Ontariens. Nous voulons nous assurer d'étayer la situation de l'Ontario, qu'on crée notre euh, infrastructure et qu'on réduise les taux d'électricité pour tous les Ontariens. Finalement, les Ontariens méritent d'avoir les faits, ils les méritent, ces faits. Ces familles, ces, euh, ces entreprises doivent connaître les coûts réels de, ces, de ce plan et combien ils prévoient d'augmenter leurs factures d'électricité. Ils méritent de le savoir dès maintenant, dès maintenant, avant les prochaines élections. Les gens ont besoin de ces informations. Alors, il faut être franc et, et, et, et de dire à tout le monde maintenant quel sera le coût réel de leur plan. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Vous allez retirer ce que vous avez dit, à un député d'Hamilton Hamilton, Stony Creek. Bon, c'est retiré. Merci. Parlons de faire, alors. 25 de réduction. Pour toutes les familles, 500 000 petites entreprises et exploitations agricoles de la province, 800 000 familles en milieu rural verront une réduction de 40 à 50 une fois qu'on aura adopté le projet de loi. Le programme de soutien d'électricité a été augmenté de 50 de plus, avec plus de gens qui pourront être admissibles à ce programme. 192 familles actuellement suivent ce programme. Un autre fait, c'est que nous avons réduit le les, les, les prix de diffusion pour les Premières Nations, 85 et, et dollars d'économie pour ces familles. Autre fait, c'est que l'NPD le et les conservateurs ont prétendu euh, vouloir voter contre et ça va nuire à toutes les familles de la province tout entière. Merci. J'ai une question également pour le Premier ministre suppléante. La, la semaine dernière, à Sainte-Marie, j'ai rencontré Steve et Lucie. À, à, ils ont un... Un, un petit magasin, leurs factures dépassent les 2 000 par mois. Ils, ont dé, ils dépensent plus de 10 000 dollars par mois pour leurs facture d'électricité. Ils ont fait tout ce qu'il fallait pour réduire les coûts normalement. Ils ont tout, tout tenté, mais rien ne fait baisser les factures. Comment la Première ministre peut-elle mettre en place un plan qui va coûter encore plus cher à cette famille qui travaille si dur? Comme nous l'avons dit, ce plan équitable s'applique aux petites entreprises. Beaucoup des petites entreprises évoquées par le chef du troisième parti, c'est une réduction de 25% auxquelles ils sont admissibles. Donc, ils vont voir cette réduction si c'est adopté. Et on veut aider les petites entreprises pour qu'ils profitent de la situation. Comme à Sault-Sainte-Marie, comme partout, nous faisons le nécessaire pour les aider. S'agissant d'électricité, on s'est même occupé de ceux, ceux qui ne sont pas euh, admissibles. On a donc changé le programme en leur faveur. Ça va réduire euh, les taux de qualification. Comme, comme cela, il y aura davantage d'admissibles. Ça va euh, leur permettre d'économiser des milliers de dollars sur leur facture d'électricité puisqu'ils ils ont plus de 50 à Sainte-Marie. Ils en sont fiers. Mais avec leurs factures d'électricité exorbitantes, ils risquent de devoir renvoyer certains membres de leur personnel. Alors, comment se fait-il que le gouvernement libéral euh, oblige les gens comme Steve et Lucie de faire le choix entre fournir un emploi et le paiement des factures d'électricité Merci, Monsieur le Président. Comme je l'ai dit, ce genre d'entreprises euh, sont admissibles à cette réduction de 25 Donc, c'est une bonne nouvelle pour ces petites entreprises, n'est-ce pas? Nous travaillons avec la Chambre de commerce pour s'assurer... Donc, euh, tous les programmes qui les aident, euh, euh, ça leur permettra également de réduire leur consommation et ainsi de réduire leur facture. Beaucoup des entreprises à Sault-Sainte-Marie pourront donc euh, faire baisser leur facture de plus d'un tiers. Et ceux qui étaient déjà admissibles au euh, programme, on a baissé le taux à 500 kilowatts. Alors, ce qui ouvre le programme pour des milliers d'autres entreprises à travers la province. Nous allons travailler avec elles et avec les chambres de commerce pour assurer une amélioration de la situation. Steve et Lucy ne sont pas seuls. Partout en Ontario, les entreprises à qui on avait promis du soulagement ont tant de mal. En fait, il s'agit d'un plan pour emprunter et afin de rendre leurs euh, copains euh, riches ou dépend des familles pauvres. Comment se fait-il que vous voulez punir les familles ontariennes avec euh, ce plan euh, Si lamentable, les seuls qui punissent les Ontariens, c'est les partis qui veulent voter contre ce projet de loi. Comment peuvent-ils dire qu'une réduction de 25% aujourd'hui, c'est pour les punir En fait, ça les aide partout dans la province. Non seulement cette année, l'année suivante, mais l'année d'après et ensuite. À ce moment-là, on aura un plan qui nous permettra de faire baisser les taux encore. Nous voulons aider les familles ontariennes. Nous allons continuer à le faire. Ils ont beau parler de week-end magique en novembre ou de trouver, enfin, ch construire des châteaux en Espagne mais ils n'ont jamais dit comment ils peuvent faire économiser quoi que ce soit aux gens qui payent leurs factures. Nous, on enlève 25% des factures déjà. Merci. J'ai une question pour le ministre des Ressources naturelles et la Forestry. Vendredi dernier, la police a dû abattre un ours qui errait dans les rues. Ils ont dit qu'ils ont appelé le ministère des richesses naturelles, mais personne ne pouvait venir les aider. On leur a dit qu'il n'y avait pas de ressources pour les aider. Comment se fait-il que personne n'ait pu venir aider, à venir piéger au lieu de tuer cet ours? Merci. Merci aux députés pour cette question. La sécurité publique, c'est ce qui compte le plus dans des cas pareils. La police locale a décidé, basée sur la situation qui se déroulait devant eux, qu'il fallait agir d'une certaine manière. Euh, on a contacté la police qui leur a fourni des conseils. Mais pour des raisons de sécurité publique. Finish, please. Terminez, s'il vous plaît. Il n'est pas sûr de, de tenter de tranquilliser un ours la nuit. La police torontoise était présente, ils ont dû prendre la décision. Ils ont rejoint le ministre pour nos conseils. Ils ont fourni l'information. C'était malheureux, évidemment, mais ce sont des bêtes sauvages et la police a surtout le devoir de protéger le public. Question complémentaire. Pour la ministre, Don Cherry avait ceci à dire. Je ne blâme pas la police. Alors, vous ne respectez pas le président S'il vous plaît, c'est la deuxième fois. Je ne blâme pas la police parce qu'ils n'avaient pas l'équipement ni l'aide. C'est dommage et on a dû en apprendre quelque chose. Mais le gouvernement refuse d'apprendre, car une telle situation n'est pas si rare en Ontario. Le 2 juin, après avoir abattu à uh, Newmarket, le ministre a dit qu'il ne s'agit pas de notre responsabilité et la police a dû agir parce que le ministère ne travaille pas le week-end. Cette fois-ci, le ministère a dit qu'ils ne peuvent travailler de nuit. Il semblerait que les ressources manquent au personnel. Quand est-ce que le gouvernement voudra-t-il assumer la responsabilité de leur coupure qui donne ce résultat Nous avons un protocole que nous suivons en Ontario lorsqu'on travaille avec la police dans ces situations. On ne compromettrait jamais la sécurité publique et je tiens à remercier nos agents qui protègent le public. Ils font un très bon travail au ministère. Nous étions au téléphone ce soir pour fournir des conseils. Nos fonctionnaires se rendent le, le jour pour tranquilliser un ours, mais je répète, il n'est pas sécuritaire que d'essayer de le faire la nuit. Nous voulons répéter maintenant que si vous voyez un ours qui pose une menace, vous devez appeler le 911 et la police locale. Mon ministère peut toujours vous fournir des conseils au besoin. Mais je pense que ce sont de bonnes décisions de prise, car il faut assurer la sécurité du public. Et ils l'ont fourni ce soir-là. Député de Toronto, Danforth, merci. J'ai une question pour la euh, première ministre suppléante. Elle a promis devant les dernières élections de faire baisser les taux d'assurance voiture de 15 Après quoi, elle a dit que c'était pas en fait une promesse, mais plutôt un objectif. On sait que c'est la même chose pour l'électricité. C'est un calcul politique qui doit confondre les électeurs pour qu'ils votent encore pour son parti aux prochaines élections. Voulez-vous avouer enfin que c'est bien là le cas Ministre des Finances, merci, Monsieur le Président. Merci de la question de la personne d'en face. Normalement, c'est... Une, une question qui est souvent posée par le euh, sous-ministre euh, de l'opposition. Mais en tout cas, j'espère qu'il pourra bientôt nous répondre. On veut être sûr de réduire les coûts dans le système pour pouvoir réduire les primes qui ont été déjà réduites de 8 à 9 Et on fait davantage pour euh, atteindre nos objectifs. C'est une situation en permanence. Je suis sûre que le ministre des Finances, avec tous les députés, savent qu'on ne part pas du fait que la personne soit absente ou présente ici. Euh, merci. J'espère que cette fois-ci, on va écouter la question. La première ministre doit trouver une autre façon, une autre façon de trouver... Des votes. Jouer avec la vie des uns et des autres pour à, atteindre un avantage politique, c'est inadmissible. Il y a ces taux d'électricité qui proviennent des agissements de la Première ministre. Quand est-ce qu'elle va offrir aux Ontariens qui leur est avantageuse et non pas au parti? Bon, David Marshall a présenté plusieurs recommandations, c'est à débattre par le public, pour réduire le coût du système. Et j'espère que le député d'en face va essayer d'initier quelque chose pour réduire ses coûts. Et ça nous permettrait de réduire encore nos primes. On s'en occupe, on s'en occupe. Et il y en a plusieurs qui ont déjà euh, réduit leur taux de 20 Je travaille avec l'industrie pour y parvenir. Député de Davos, j'ai une question pour le ministre de Citoyenneté et d'Immigration. Notre gouvernement et le secteur à but non lucratif partagent l'objectif d'aider les communautés ontariennes. Chez moi, à Davenport, et il y a plusieurs commettants qui comptent sur ces organismes à but non lucratif comme le Centre des femmes de l'Asie du Sud-Est pour qu'ils puissent développer leur potentiel d'ordre culturel. Alors, ce sont des organismes qui aident les gens à développer leur plein potentiel en améliorant leur standing dans la société. Le ministre peut nous expliquer ce que fait le gouvernement pour renforcer ce secteur à but non lucratif pour que les Ontariens puissent y avoir accès et pour mieux réussir. Merci, Monsieur le Président, et merci aux députés de Davenport de se faire la championne pour ce secteur et pour les femmes dans la communauté. L'Ontario a reçu plus de 55 000 de ces organismes à but non lucratif. Ils contribuent à tous les paliers de notre société, tout en aidant notre économie. Ils contribuent jusqu'à 67 milliards de dollars à l'économie ontarienne. Notre ministère appuie ces sociétés grâce à nos programmes de subvention. Depuis 2011, nous avons investi près de 80 millions de dollars pour aider presque 60 67 organismes pour euh, améliorer leurs capacités. Complémentaire, Monsieur le Président, j'aimerais remercier la ministre de sa réponse. Il est rassurant de voir que notre gouvernement s'engage à renforcer ses liens avec le secteur à but non lucratif afin que les Ontariens puissent avoir accès aux ressources dont ils et elles ont besoin. Le travail de ces organismes est essentiel à la réussite de nos commettants Madame la ministre, il est important de continuer à appuyer ce secteur afin d'avoir une meilleure capacité en investissant dans des projets qui appuient les secteurs de la communauté et du réseautage. Monsieur le Président, j'ai eu l'occasion, avec le député de New Market Aurora, d'être à un centre de la famille pour faire une annonce sur le financement. Est-ce que la ministre peut nous dire comment notre gouvernement améliore son appui aux organismes à but non lucratif à 20 que ces dernières puissent continuer à aider les Ontariens et Ontariennes. La ministre des Affaires Civiques et de l'Immigration. Merci, Monsieur le Président. La députée de Davenport se rappelle de très bons souvenirs. J'étais avec le député de Newmarket Aurora afin d'annoncer un investissement de 4 millions de dollars étalés sur deux ans pour 21 centres à l'échelle de la province afin de renforcer les organismes afin que ces dernières puissent continuer à desservir la population ontarienne. Ce programme est essentiel pour la construction d'une Capacité dans le secteur à but non lucratif. Les projets financés aideront 2800 organismes qui, à leur tour, aideront des milliers d'Ontariens. La députée de Davenport sera heureuse d'apprendre que le Centre des femmes sud-asiatiques dans sa circonscription recev recevra jusqu'à 129 000 pour avoir des stratégies d'inclusion et fournir des traitements à par, par différentes agences. Nous savons que ces organismes sont essentiels dans le bien-être de notre population et nous les aidons. Nouvelle question, député de Huron Bruce. Merci, Monsieur le Président. Au ministre des Relations avec les Autochtones et de la Réconciliation. Le 6 mai, Kiyash, de 17 ans, n'a pas respecté le couvre-feu. Son corps a été découvert plus tard. Et entre samedi et dimanche, personne dans sa famille ou dans sa Première Nation ou même dans la Nation des Akishnabi n'a été averti qu'elle n'est pas rentrée chez elle. Personne, Monsieur le Président, ne la cherchait. Malheureusement quatre jeunes autochtones vivant dans des maisons de groupe sont décédés au cours des six dernières années. Pourquoi, Monsieur le Président, est-ce que la, première ministre, la, la le ministre ne fait que rester de côté alors que tout cela se passe sous sa gouverne? Merci de la question. Nous prenons très au sérieux cette question. Hier après-midi, ministre, la ministre des services à l'enfance et à la jeunesse a passé l'après-midi avec moi-même dans cette réserve de 9h à 17h, alors que nous avons discuté de cette question, entourant tout particulièrement les Premières Nations, ces enfants et les problèmes qu'ils ont dans les maisons de soins, dans cette rencontre. Comme je l'ai dit, c'était moi-même ainsi que le ministre des Services à l'Enfance et à la Jeunesse et des représentants de la, la province de l'Ontario. Et on a partagé leurs histoires très franches et ils nous ont même offert quelques solutions, quelques idées de solutions afin de régler ces problèmes et je serais heureux de les couvrir dans la l'assaut complémentaire. Complémentaire. Merci, M. le Président. J'apprécie cette mise à jour. Toutefois, il faut se rappeler, le 28 juin sera le premier anniversaire de l'enquête de Thunder Bay qui a eu comme résultat 145 recommandations sur la façon d'améliorer le soutien des jeunes autochtones pris en charge. L'une de ces recommandations était d'avoir une stratégie pour euh, déposer un rapport de personnes Personne manquante à l'appel. Et un an plus tard, les collectivités n'ont toujours aucune protection. Aujourd'hui, nous voyons plus d'appels à l'action et je demande donc au ministre s'il appuiera cette demande de la Société d'aide à l'enfance et end Leadership et demander une enquête du coroner dans ces événements. Le ministre. Au ministre des services à l'enfance et à la jeunesse. Merci, M. le Président. J'aimerais remercier la députée pour sa question. C'est une question très importante. Comme le ministre des Relations avec les Autochtones et de la Réconciliation l'a dit, hier, nous avons eu une conversation significative avec les chefs qui provenaient de partout dans la province. Ils se sont réunis ici à Toronto. Et en plus de tout cela, je suis allé dans différents territoires de compétence et j'ai parlé aux jeunes aux aînés, aux jeunes de ces réserves et nous avons un plan pour euh, l'avenir afin d'aider les jeunes pris en charge et nous déposerons ce plan rapidement avec des grands changements. Mais, Monsieur le Président, l'élément le plus important ici, c'est qu'il faut revenir dans les régions autochtones et s'assurer que ces régions puissent s'occuper de leurs enfants et voilà la direction que nous en prenons. entreprenons. Merci, Monsieur le Président. Nouvelle question, député de Nickelback. Merci, M. le Président. My question is for the... À la vice-première ministre, hier, j'ai participé dans la table ronde de l'Ontario organisée par Diabète Canada. Leur premier problème était l'accès aux médicaments et aux di différentes ressources. Le diabète est une maladie difficile à gérer et, nous avons et plusieurs personnes ont besoin d'aide. Charlene a 16 ans, elle achète son insuline, elle les mélange elle-même avant de s'injecter afin d'épargner de l'argent. Elle nous a dit que les médicaments essentiels dont elle a besoin, incluant le son insuline, nous coûtent 1 000 par mois. Sans aucune couverture publique, elle doit le payer de sa poche, comme des millions de personnes en Ontario. Le les 1,5... 1,5 millions de patients ont besoin d'une couverture qui couvre tout le monde, peu importe votre âge. Pourquoi est-ce que la vice-première ministre ne fait pas ça? au ministre de la Santé des Soins de longue durée. Monsieur le Président, depuis l'élaboration de la stratégie pour le diabète de l'Ontario, nous avons apporté des changements très importants afin que tous les diabètes, les diabétiques puissent avoir reçu, accès aux ressources dont ils ont besoin. Et les 1,5 million de personnes qui ont été mentionnées par la députée, ma, fée, ma, ma, ma soeur, elle-même, est dépendante à l'insuline. C'est une stratégie qui fonctionne très bien, malgré le chahutage qui passe, qui est, qui est provoqué par l'AHF du troisième parti. Ma sœur, qui à cet âge, a le diabète depuis qu'elle a l'âge de 16 ans. Nous donnons donc des pompes à insuline aux jeunes et aux adultes. Nous donnons aussi des languettes de tests aux gens qui ont des moyens, des moyens limités, ainsi que les récipiendaires du POSPH complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Eh bien, avec un régime d'assurance médicaments universel, nous aurions une couverture, peu importe l'âge du patient. Ce régime d'assurance médicaments sauverait la vie de 830 patients diabétiques à chaque année en Ontario. Les Ontariens ne devraient jamais devoir à arrêter de prendre leur... Leurs leur médicaments ne devraient pas à se créer une dette de carte de crédit pour pouvoir avoir leurs médicaments. Ils ne devraient pas se poser la question de savoir s'ils peuvent se permettre d'acheter les médicaments nécessaires au contrôle des di diabètes. Le régime d'assurance maladie universelle est pour, là pour tout le monde. C'est la bonne chose à faire. Pourquoi est-ce que les libéraux ne veulent pas le faire? Intervention du président. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Asseyez-vous. Le ministre. Je demande aux Troisième parti d'arrêter de, dé... de décrire leur programme comme étant un, un régime d'assurance médicaments universel parce que c'est tout sauf cela. Intervention du Président. Le ministre. Merci, Monsieur le Président. Dans les 4 000 jours où cette, la chef du Troisième Parti est dans cette Assemblée, elle a mentionné le régime d'assurance maladie trois fois seulement, à partir de la semaine, à partir de la semaine dernière. Intervention du Président. Veuillez terminer. Et ces quatre, dans ces 4000 jours, il y a eu une référence au partenariat transpacifique. Monsieur le Président, notre régime d'assurance médicaments intervention du président. Nouvelle question, député de Scarborough Agincourt. Uh, Merci. Au ministre des services à l'enfance et à la jeunesse, Monsieur le ministre, en fin de semaine dernière, nous avons souligné la journée des enfants pris en charge en Ontario. Le 14 mai est l'occasion pour nous de reconnaître la contribution de ces jeunes à la province, afin de, et aussi de reconnaître leur bravoure et leur force. Ces jeunes ont entièrement l'appui de notre gouvernement et je sais que le ministre a une longue histoire de défense des droits pour les jeunes et les, les enfants dans cette province afin de les aider à réussir. Mon ministre connaît très bien ma circonscription et il a rencontré beaucoup de jeunes et d'enfants afin de connaître leurs inquiétudes sur l'accès aux services à la jeunesse et à l'enfance. Est-ce qu'il peut nous informer sur la façon dont les, le gouvernement aide les jeunes qui sont pris en charge Le ministre des services à l'enfance et à la jeunesse. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais remercier la députée de Scarborough-Gincourt pour sa question. J'aimerais aussi la remercier d'avoir travaillé sur cette question. En fait, c'est son projet de loi émanant de députés qui, reconnaît qui a fait que l'on reconnaît aujourd'hui cette journée. C'est un excellent travail de fait. En tant que ministre responsable des services à l'enfance et à la jeunesse ici en Ontario, c'est un privilège pour moi de sortir dans la province et de rencontrer les jeunes. Il y a tellement de jeunes que j'ai rencontrés qui sont pris en charge, qui ont vécu différentes expériences, qui essaient de faire progresser l'Ontario pour la prochaine génération de jeunes qui sont pris en charge. Nous travaillons présentement sur un projet de loi complet, comme le savent les députés de cette Chambre, afin de réformer le secteur des services à l'enfance et à la jeunesse. Et donc, chaque jeune a la possibilité ici d'atteindre son plein potentiel complémentaire. Je remercie le ministre. Je suis très heureuse de voir que le projet de loi 89 a vu a ajouté la voix des jeunes dans son contenu. Nous venons d'en terminer au niveau de, du comité et nous le reverrons ce projet de loi en troisième lecture ici en Chambre. Nous voulons avoir un bon projet de loi et je sais que le ministre a écouté de près aux commentaires de ceux qui se sont présentés au comité, tout particulièrement les jeunes qui ont partagé leurs euh, expériences au cours du processus de consultation. Nos amendements reflètent aussi des opinions. Pouvez-vous partager avec la Chambre comment le projet de loi 89 aura un impact euh, sur les services à l'enfance et à la jeunesse et les jeunes prises en charge s'il est adopté? Le ministre. La députée a raison. Nous avons eu la possibilité de consulter les jeunes et nous avons obtenu beaucoup de commentaires sur des changements que croyaient être nécessaires. Nous avons tenu des consultations au cours des dernières années afin d'avoir une meilleure loi, mais nous avons aussi écouté les gens au cours du processus d'étude article par article. L'un des éléments de ce projet de loi qui est tellement important, c'est qu'on augmente l'âge de protection et nous protégerons maintenant les jeunes de 16 et 17 ans qui peuvent aussi être vulnérables et pourraient avoir besoin de soutien. Nous améliorons la supervision des fournisseurs de services incluant les sociétés d'aide à l'enfance afin que les jeunes aient, reçoivent de, de bons services à l'échelle de la province. Nous garantissons le droit des enfants à obtenir des services et, encore plus important, nous respectons le principe de Caitlin, qui établit que chaque enfant a le droit d'être entendu et respecté. Nouvelle question, Député de Haldeman-Norfolk au ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires municipales. Nous avons vu beaucoup de problèmes au cours des derniers mois et nous voyons que le nous devons aider les producteurs agricoles et l'industrie de la transformation. En 2017, on voit, nous avons terminé les négociations sur les productions de 2017. Il y a plus de travail à faire. Quand est-ce que... Nous verrons l'étude d'impact annoncée par votre gouvernement se produire. Ça fait dix mois qu'on en a eu l'annonce. Et quand est-ce qu'on établira un comité consultatif? Le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires Rurales. Je remercie le député pour sa question réfléchie. Nous avons la, ré la réglementation 440 qui est en place. Est, nous y travaillons. Nous avons fait face à des défis au printemps avec les récoltes de tomates. Nous avons rencontré les gens de la province, l'ancien ministre de l'Agriculture, la, Albert Buchanan, il a desservi ici jusqu'en 95, de 90 10 à 95, et maintenant, il y a eu une, une instance devant les tribunaux, et pour cette raison, je ne peux faire plus de commentaires Complémentaire. Nous avons investi des milliers de dollars dans, pour euh, le travail, l'équipement, la machinerie les renseignements. On mentionne le règlement 440 euh, qui établit un prix minimal euh, et les termes et conditions pour la saison à venir. Et toutefois, pour planter, récolter, l'irrigation, euh, les différents contrats, l'ajustement de ces contrats, Les différents facteurs externes, Monsieur le Président, les producteurs ont besoin de leur organisme élu afin d'être en mesure de savoir comment faire leur commercialisation. Ils ont besoin de leur personnel de soutien quand est-ce qu'on verra l'élection du directeur et quand est-ce que nous verrons la nomination de, du personnel afin de prendre les décisions nécessaires au cours de la récolte le ministre, je désire remercier le député pour sa complémentaire. Nous faisons face ici à une situation et nous voulons nous assurer de protéger les récoltes de 2017. Nous voulons protéger les terres agricoles familiales et nous voulons protéger l'industrie qui est tellement importante dans la province de l'Ontario. Nous avons nommé certaines des personnes les plus distinguées dans la province de l'Ontario, Albert Buchanan, ancien ministre qui agit comme fiduciaire, qui a été en mesure de négocier des contrats afin que les récoltes soient plantées et d'avoir une récolte robuste. Je tiens compte de la question du député, mais étant donné l'instance en tribunal, je ne peux m'étendre plus long sur le sujet. La députée de Kitchener-Waterloo. À la vice-première ministre. Un travailleur sur dix dans la province de l'Ontario gagne le salaire minimum qui n'a pas suivi le coût de la vie en augmentation. 70 des Ontariens veulent voir un salaire minimum de 15 et pourtant il n'y avait rien dans le budget à cet effet. Le ministre a dit très clairement qu'il n'y a rien dans le rapport pour changer les normes du travail. Les néo-démocrates ont écouté, c'est pourquoi nous nous sommes engagés à augmenter le salaire minimum à 15 l'heure pendant... et nous le faisons depuis un an. Est-ce que la vice-première ministre s'engagera aujourd'hui à élever le salaire minimum à 15 l'heure? Le ministre du Travail. Merci. Je remercie la députée pour sa question. Il y a des discussions en cours, euh, même dans le... sur tout le continent nord-américain, cet effet. Ce que nous avons fait en tant que gouvernement, c'est que nous nous assurons que chaque famille ici dans cette province soit en mesure de tirer avantage de l'économie de cette province. L'économie est robuste. Nous créons une grande croissance économique. Monsieur le Président, l'Ontario se porte bien. Nous devons nous assurer que chaque secteur, chaque personne, que que ce soit les gens à revenus élevés ou faibles, que toutes ces personnes en tirent avantage. C'est pourquoi nous avons révisé les normes du travail afin de s'assurer que nous regardions tous les aspects des relations de travail, toutes les normes qui ont été soulevées par le travail organisé, les entreprises, les employés et j'espère revenir dans le Chambre après la publication du rapport, après l'avoir lu, après avoir été en mesure de digérer l'information afin vraiment de savoir si ce rapport répondra aux attentes des travailleurs acharnés qui méritent un peu de décence dans cette province. Complémentaire. Pendant plus d'un an, les néo-démocrates se sont engagés à élever le salaire minimum à 15 Encore une fois, la semaine dernière, nous avons annoncé, demandé au gouvernement libéral de s'engager à cette augmentation. Et encore une fois, le 25 avril, le 8 mars et encore le 23 février, nous, avons, nous avons posé cette question. Et on leur a demandé s'ils augmenteraient le salaire minimum et la réponse a toujours été la même. Les Ontariens veulent la prévisibilité. Non, ce n'est pas le cas, Monsieur le Président. Les Ontariens un changement. Et les travailleurs ontariens méritent un salaire minimum de 15 Est-ce que ce sera un autre objectif ambitieux ou est-ce que ce gouvernement s'engagera aujourd'hui à augmenter le salaire minimum à 15 l'heure? Monsieur le Président, j'aimerais remercier le député de sa question. Comme je l'ai déjà affirmé euh, au début, c'est un sujet qui fait l'objet d'une discussion dans toute l'Amérique du Nord. Lorsqu'on se tourne vers nos voisins du Sud, on voit des changements au niveau municipal et de l'État dans notre pays. Nous avons des changements au niveau provincial. C'est une question de protéger les salaires des, des Ontariens et de protéger leurs normes de vie. Nous nous sommes penchés sur les normes de l'emploi et sur les lois du travail en Ontario pour comprendre les ramifications de notre travail. Ce que la Première ministre m'a demandé de faire avec, avec cette lettre du mandat, c'est d'examiner les milieux de travail, de s'assurer que la loi est mise à jour et de le faire d'une façon à ce que l'Ontario peut demeurer concurrentiel. Le NPT, NPD a, a dit que c'était une perte de temps et je suis tout à fait d'accord. Donc Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre responsable de la petite enfance et des services de garde. Je suis heureux de savoir que les familles ont accès à des services de garde abordables dans tout le pays. Et je l'entends souvent de mes commettants qui ont de la difficulté à trouver des places en garderie. Il y a une pénurie assez grave, et même si on a fait face à la question que j'ai soulevée dans un projet de loi émanant d'un député, nous avons besoin de plus de places. Comme député dans East Beaches, je veux m'assurer d'offrir des services de garde dans toute la province. Est-ce que la ministre responsable de la petite enfance et de la jeunesse et de, des, des gardes d'enfants Pourrait-elle me dire qu'est-ce qu'elle va faire pour faire face à la situation? Je vous demanderai de ne pas affirmer ce genre de choses. Réponse. Merci, Monsieur le Président. Merci aux travailleurs, qui, aux députés qui travaillent bien pour cette question. Il est tout à fait essentiel pour que les familles aient accès à des services de garde de qualité et abordables. Nous savons que c'est une difficulté pour les familles. C'est la raison pour laquelle je suis fière de vous dire que notre gouvernement a un plan de moderniser notre façon d'offrir des services de garde. Le budget de 2017 renforce cet engagement pour... Nos services de garde. Nous commençons par un investissement de 200 millions de dollars pour 2017-2018. Ce financement soutient la création de 24 000 espaces pour les enfants. On offrira un allègement immédiat pour les familles. On va diminuer les temps d'attente et on va diminuer les frais et les subventions. Cet investissement sera ressenti par des milliers de parents qui recherchent des services de garde abordables et accessibles. Question supplémentaire. Merci, Monsieur le Président, et merci à la ministre de son excellent travail et de travailler pour trouver d'autres espaces en service de garde. Il est important de savoir que notre gouvernement travaille pour faire face aux besoins des Ontariens. Je sais que je travaille très fort avec Debbie Biscotti du Centre 55 afin d'identifier des nouveaux lieux dans la région de Beaches East York pour avoir des services de garde abordables. Je sais que les familles dans ma circonscription sont emballées de savoir que des espaces sont créés en ce moment. Je reconnais qu'il y a encore beaucoup de personnes sur la planche Et les gens qui travaillent dans, la petite dans les services de garde et la petite en face ont hâte de voir la modernisation. Nous avons entendu parler des 100 000 places créées. Notre gouvernement va aider à offrir aux familles l'accès aux services de garde dont ils ont besoin tout de suite. Est-ce que la ministre va nous expliquer et nous en dire davantage sur la façon dont notre gouvernement planifie les services de garde à long, à long terme. Monsieur le Président, je suis heureuse de répondre aux députés. Mon ministère et moi-même, nous avons travaillé très fort lorsqu'il est question de soutenir la question de la petite enfance en Ontario. Nous savons que d'offrir des espaces n'est pas suffisant. C'est la raison pour laquelle nous mettons point un cadre renouvelé de la petite enfance et des services de garde pour renouveler tout le système. Nous voulons aider les familles à obtenir leur soutien, qu'ils choisissent de rester à la maison avec des jeunes ou se services des services de garde. Cela va comprendre une stratégie euh, abordable pour créer des solutions à long terme. Comme vous le savez, nous avons eu des consultations euh, dans 20 communautés différentes en Ontario et nous avons entendu parler 8000 personnes. Nous avons parlé, entendu parler euh, des besoins diversifiés dans cette euh, province et nous allons partager les détails de ce cadre dans les semaines à venir. L'engagement du budget de 2017 n'est qu'un départ. Nouvelle question, le député de Chatham-Kent-Essex. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre des, Re... des euh, Richesses naturelles et de la foresterie. Monsieur le Président, cela fait cinq ans et quatre ministre de la Régie naturelle depuis que j'ai posé des questions sur les chalets rondo. Il reste encore une semaine avant que les, ceux qui retournent à leur chalet vont revoir leur ch retourner à leur maison. Donc les beaux vont prendre fin à la fin du mois. Le ministre du gouvernement libéral les forcera à détruire leur chalet après 2017. Ces personnes qui retournent à leur chalet doivent avoir une réponse immédiate. Les chalets ont besoin de réparation. Vous avez retardé cette décision depuis trop longtemps, Monsieur le ministre. Alors, est-ce que le ministre va s'engager à prolonger les baux pour ceux qui retournent à leur chalet? Merci beaucoup, Monsieur le Président, et merci au député d'en face pour sa question. Comme il le sait... Le bail de 20 ans allait, mettre, allait prendre fin le 31 décembre 2017. Notre gouvernement agit afin de permettre au, dans le parc provincial de Rondeux à continuer jusqu'au 31 décembre 2038. Mais une décision finale se fera avec des études économiques et environnementales et il y aura une, une évaluation environnementale. Donc, c'est le ministère de l'Environnement qui effectue des évaluations environnementales. C'est une méthode qui, dont l'intérêt est de faire preuve de responsabilité fiscale tout en protégeant l'environnement dans le parc provincial de Rondeau. Nous allons continuer à travailler avec les personnes qui retournent à leur chalet. Pour le moment, c'est le ministre de l'Environnement qui s'occupe du dossier. L'environnement et le changement climatique. Question supplémentaire combien d'autres évaluations environnementales doivent être faites. Il y a des années, on m'a dit que le ministère attendait la dernière étude environnementale avant de prendre une décision. Et je ne crois pas qu'il est juste de comparer Rondo à Algonquin. Rondeau est une communauté solide pour des personnes qui s'occupent très bien de cette terre. Les études ont été accomplies, mais il n'y a pas de réponse. L'échéancier s'en vient rapidement et le gouvernement ne, ne semble pas prendre de décision. Ces chalets sont entre les mains des familles depuis des décennies. Avec l'échéancier qui s'en vient, ces personnes qui retournent au chalet ont besoin de réponses maintenant. Au ministre. Pourquoi est-ce qu'on de... est qu attend encore une réponse de ce gouvernement? Il y a eu un précédent pour un bail de 99 ans, vous le saurez peut-être. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est un sujet très complexe. Il y a plusieurs intervenants et certains sont. Du côté de garder les personnes dans ce parc, les personnes avec ces chalets dans le parc et d'autres sont contre, mon ministère travaille avec le ministère de l'Environnement et du Changement climatique afin de voir les conditions dont on aura besoin. si il y aura une prolongation après le 31 décembre 2017, nous avons demandé... Une revue par les pairs indépendantes, et c'est ce qui a été préparé par le ministère pour s'assurer que les résultats soient justes et équilibrés. Nous voulons traiter des commentaires et nous voulons nous assurer que les conclusions ne changent pas. Selon les rapports, les terrains contribuent à exercer des pressions sur le parc, et il y a un habitat sensible et il y a des espèces. La faune et la flore y cohabitent. Le député de Hamilton Mount. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la ministre de la Petite-Enfance. Il y a eu un incendie et qui a tué deux personnes. Une des aidantes naturelles... Il y a plusieurs préoccupations à propos des maisons d'accueil. Quatre jeunes autochtones dans les maisons d'accueil sont décédés depuis les six dernières années, dont Courtney Scott, Amy Scott. Donc, une, les Inishinouabés ont demandé une enquête, ainsi que les militants pour les jeunes. On comprend que des stratégies de prévention doivent être mises en œuvre. Monsieur le Président, c'est une crise auprès des enfants les plus vulnérables. Est-ce que la ministre va mettre en place des enquêtes obligatoires dans la mort de tous les enfants en foyer d'accueil? Merci. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. Le ministre. Le ministre des services à l'enfance et à la jeunesse. Merci, Monsieur le Président, et merci à la députée d'avoir posé cette question importante. La semaine dernière, j'ai eu l'occasion d'aller à Timmins et j'ai rencontré deux des familles qui ont perdu des enfants dans les soins des foyers d'accueil. Monsieur le Président, chaque fois qu'une jeune personne une jeune personne dans cette province décède, cela attriste tout le monde à la Chambre. Mais pour répondre spécifiquement à la question de cette députée, chaque fois qu'un enfant décède dans les soins d'une famille d'accueil, nous voulons nous assurer d'avoir les bonnes étapes afin de prévenir ou d'empêcher des incidents pareils. C'est la raison pour laquelle le bureau du coroner a décidé d'avoir une enquête chaque fois qu'un enfant décède dans les soins de foyer d'accueil. Selon le coroner, offre des recommandations pour s'assurer euh, que chaque société d'aide dans en l'enfance doit respecter euh, les procédures. Intervention du président. Le ministre du Travail rappelle au règlement, j'aimerais euh, corriger euh, quelque chose que j'ai dit au député de Kitchener-Waterloo, j'ai dit que je n'étais pas j'ai dit que j'étais d'accord, j'ai voulais... dit que je n'étais pas d'accord avec cette question. Je n'étais pas d'accord J'étais vraiment pas d'accord. Rappel au règlement, Monsieur le Président. J'aimerais euh, présenter quelqu'un à la tribune, euh, Mayor Walter, qui est ici, avec la société... Euh, le député de Durham. Merci, M. le Président. Il y a des étudiants ici de, Bowman, de l'école Bowmanville. J'aimerais reconnaître ces étudiants de l'école secondaire Bowman. J'aimerais souhaiter la bienvenue d'un représentant de la société foncière, Caitlin. Il n'y a pas de relation entre elle et moi. Député de Holland-Norfolk dit qu'il n'est pas satisfait de la réponse à sa question en ce qui a trait au processus du marketing des légumes. Donc, cela fera l'objet d'un débat aujourd'hui à 6 heures. Donc, nous avons un vote différé à la motion. Donc, pour la politique budgétaire du gouvernement. Cela prendra cinq minutes. All members, please take. À tous les députés, veuillez vous asseoir. All members. Tous les députés. Le 27 avril 2017, M. Souza a proposé, appuyé par Madame Wynne, que cette Chambre approuve la politique budgétaire du gouvernement. Le 8 mai, M. Fidela a proposé que la motion proposée par la, le ministre de la, des Finances, le 17 avril 2017, que cette Chambre approuve la politique budgétaire du gouvernement, en, que la Chambre, en ajoutant, ceux qui suivent reconnaissent que l'Ontario n'a pas équilibré le budget et il y a un déficit opérationnel de 5 millions de dollars financé par des sources ponctuelles et par des ponctions fiscales. Et 10 millions, milliards de dollars en nouvelles dettes, alors le gouvernement a perdu la confiance de la Chambre. Avis favorable, levez-vous une personne à la fois. Mr. Arnitz. Mr. Arnitz. Mr. Hardiman. Mr. Hardiman. Mr. Cloud. Mr. Mr. Wilson. Mr. Wilson. Jones. Jones. Mr. Brown. Mr. Brown. Mr. Clark. Mr. Clark. Mr. Jakubowski. Mr. Mr. Hillier. Mr. Hillier. Mr. Miller Perry Samuszkoka. Mr. Miller Perry Samuszkoka. Mr. McNaught. Mr. McNaught. Mr. Thompson. Mr. Thompson. Mr. Barrett. Mr. Barrett. Mr. Yuric. Mr. Yuric. Mr. McLaren. Mr. McLaren. Mr. Bailey. Mr. Bailey. Mr. Osterhoff. Mr. Osterhoff. Mr. Walker. Mr. Walker. Mr. Smith. Mr. Smith. Mr. Harris. Mr. Harris. Mr. Nichols. Mr. Nichols. Mr. Martell. Mr. Martell. Mr. Pedapies. Mr. Pedapies. Mr. Cole. Mr. Cole. Mr. Cho. Mr. Cho. Mr. Vantoff, Mr. Bantop, Ms. Horvath, Ms. Horvath, Mr. Tabin, Mr. Tadlin, Mr. Tadlin, Mr. Miller, Mr. Hamilton East Stoney Creek, Mr. Miller, Hamilton East Stoney Creek, Ms. Sattler, Ms. Taylor, Ms. Taylor, Mr. Natasha, Mr. Natasha, Madam Jelena, Ms. Fife, Ms. Angelina, Ms. Fyfe, Ms. Fyfe, Mr. Fyfe, Mr. Manta, Mr. Montau, uh, Mr. Hatfield, Mr. Hatfield, Mr. Gretzky, Mr. Gretzky, Mr. Gates, Mr. Mr. Gates. Mr. All those opposed. Avis contraire, veuillez vous les lever une personne à la fois. Matthews, Hoskins, Charles, Mr. Cole, Mr. Delaney, Mr. Murray, Mr. Chan, Mr Coteau, Hunter, Leal, Mr. Flynn. Mr Pathly. Mr. Mr. Dixon. Mr. Dixon, Mr. Manga, Mr. Manga, Mr. Crack, Mr. Crack, Domerla, Mr. McGarry, Mr. Domino. Mr. Morro, Mr. Mr. Mr. Morrow, Mr. Morrow. Mr. Mr. Mr. Zimmer, Mr. Zimmer, Albanese, Mr. Mr. Mr. Albanese, Mr. McMahon, Mr. Ballard, Mr. Ballard. Mr. Ballard. Mr. Ballard. Mr. Harris, Mr. -Harris. Wong, Mr. Mr. Mr. Fraser, Mr. Fraser, Mr. Mr. Anderson, Mr. Baker, Mr. Baker, Mr. Dong, Mr. Hogarth, Don. Mr. Koala, Does... hum concerts... Ms. Mr. Molly, Martin, Mr. Milch, Mr. Potts, Mr. Potts, Mr. Rinaldi, Mr. Madame de Rosier, Oui, euh, non, 39, oui, 53. Les non, 53 et les oui, 39. L'amendement est perdu et rejeté. Nous en sommes à la motion de Monsieur Souza que la Chambre approuve la politique budgétaire de, du gouvernement. Est-ce qu'on est qu va adapter la motion de Monsieur Souza? Oui, avis contraire, dites non. À mon opinion, c'est le oui qui l'emporte. Cinq minutes. du président La motion de M. Souza est que, la est que la Chambre approuve en général la politique budgétaire du gouvernement. Veuillez-vous lever une personne à la fois. M. Bradley, Bradley, M. Dalduca, M. M. M. Wynne, M. M. M. Matthews, M. M. M. Hoskins, M. M. M. Shirelli, M. Duguid, M. McCharles, M. McMeekin, M. M. M. Takar, M. M. M. M. M. M. M. Cole, M. Bernanetti, M. Delaney, M. Dillon, M. Murray, M. Chan, M. Moridi, M. Coteau, M. Hunter, Mr. Leal, Mr. Leal, Mr. Flynn, Mr. Flynn, Mr. Tebow, Mr. Tebow, Mr. Malone, Mr. Malone, Mr. Cadre, Mr. Cadre, Mr. Dixon, Mr. Dixon, Mr. Mangas, Mr. Mangas, Mr. Kraft, Manga, Mr. Kraft, Mr. Domerly, Mr. Domerly, Mr. McGarry, Mr. McGarry, Mr. Mr. Mr. Mr. Mr. Mr. Mr. Morrow, Mr. Morrow, Jassic, Mr. Jassick, Mr. Jassick, Zimm, Mr. Zimmer, Mr. Zimmer, Mr. Albanese, Zim, Mr. Albanese, Mr. Mr. Mr. Mr. Mr. Mr. McMahon, Mr. McMahon, Mr. Ballard, Mr. Ballard, Mr. Naidu Harris, Mr. Naidu Harris, Mr. Wong, Mr. Wong, Mr. Fraser, Mr. Fraser, Mr. Anderson, Mr. Anderson, Mr. Baker, Mr. Baker, Mr. Dong, Mr. Dong, Mr. Hogarth, Mr. Hogarth, Mr. Kowala, Mr. Kowala, Mr. Molley, Mr. Molley, Mrs. Martin, Mrs. Martin, Mr. Milchus, Mr. Milchus, Mr Mme Avis <coughs> to... contraire, veuillez vous lever. Mr. Hartman. Mr. Hartman. Mr. McCloud. Mr. McCloud. Mr. Wilson. Mr. Wilson. Mr. Jones. Mr. Mr. Brown. Mr. Brown. Mr. Clark. Mr. Clark. Mr. Yakubaski. Mr. Yakubaski. Mr. Hillier. Mr. Hillier. Mr. Miller Perry Samuskoka. Mr. Miller Perry Samuskoka. Mr. McNaught. Mr. McNaught. Mr. Thompson. Mr. Thompson. Mr. Barrett. Mr. Barrett. Mr. Yurek. Mr. Yurek. Mr. McLaren, Mr. McLaren, Mr. Bailey. Mr. Bailey. Mr. Osterhoff. Mr. Osterhoff. Mr. Walker. Mr. Walker. Mr. Smith. Mr. Smith. Mr. Harris. Mr. Harris. Mr. Nichols. Mr. Nichols. Mr. Martell. Mr. Martell. Mr. Pettapiece. Mr. Pettapiece. Mr. Cole. Mr. Cole. Mr. Cho. Mr. Cho. Mr. Vantal, Mr. Banta, Ms. Horavan, Horvath, Mr. Tabber, Mr. Tabber, Mr. Miller, Hamilton East Stoney Creek. Mr. Miller, Hamilton East Stoney Creek, Ms. Sattler, Ms. Sattler, Ms. Lattler, Ms. Taylor, Mr. Mr. Mr. Natasha, Ms. Fife, Ms. Fife, Mr. Monta, Mr. Monta, Mr. Mr. Hatfield, Mr. Hatskill, Gratsky, Mr. Gradsky, Mr. Mr. Mr. Gates. Mr. Gates. Mr. Gates. 53 oui, 39 non. Oui, 53 non, 39. Je déclare la motion adoptée et que la Chambre approuve en général la politique budgétaire du gouvernement. Rappel au règlement, le député de Leeds-Grenville. J'aimerais je, reconnaître euh, Jessica Lippert. C'est sa fête aujourd'hui. Joyeux anniversaire. Merci. Ensuite, au règlement 38A, le député de Chatham-Essex a fait valoir son manque de satisfaction à cause de la réponse à propos de Rondo. Et cette question sera discutée aujourd'hui à 6 heures. Nous sommes en suspension jusqu'à 3 heures cet après-midi.